Oula engrais naturel, paille naturelle. Alors il croche la paille dans les arbres, hein. bon, bah bon. bon, voilà. Et là, euh... regardez, il y a un marcin pêcheur, mais effectivement, euh... déjà le chopé, hein. Il attend son tour, regardez, ça construit pour fini, ça construit là-bas, ça a l'air sympa, je vais aller voir. C'est un peu bien exposé, hein, avec le plein soleil toute la journée. Euh, là, bas aussi, mais c'est petit. Euh, ensuite, là, ça descend. On est dans, pour finir c'est normal, on descend dans le trou. Et là, là, il y a quelque chose. Là, mais en fait, appartement, pas fini, en hein. construction, construction, construction, construction, construction, construction. Et voilà. Attention, on va faire à demi tour. Ça va aller vite. Ça va vite, en effet. Et... Ah là on a un ashram sympa, une jolie boîte jaune. Et puis on va se déplacer, euh, il est toujours là, hein, il est toujours là, qui y toujours